Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 225 de Stage One et je viens de me taper le doigt sur la table et nous allons jouer aujourd'hui à Chicken Run sur euh, PlayStation. Donc on est parti, Chicken Run qui est un jeu, euh, je ne sais absolument pas de quel genre c'est, alors euh, de souvenir il me semblait que c'était un jeu d'infiltration d'action... Euh, donc, on va incarner les poules de Chicken Run, comme vous allez voir. Alors, c'est parti pour le jeu. Euh, ça, c'est encore un crédit, il me semble. Eh oui, Hardman. D'accord. Alors, alors, choisissons la langue. Alors, je vais choisir le français puisque c'est la langue dans laquelle je m'exprime dans mes vidéos, évidemment. On va pas choisir l'italiano. D'ailleurs, j'ai croisé de très jolies italiennes aujourd'hui, euh, à mon école. J'ai envie <rire> de dire. Oui. Euh, D'ailleurs, j'aurais essayé de leur parler français au début, parce que je savais pas que c'était des italiennes. Et je vous raconte ma vie. Donc, c'est parti. Chicken Run. Lancez la partie. Oh, mon petit overlay de Peklo, toujours. Sur les jeux PlayStation 1, c'est toujours magique de le voir apparaître. Allez, commencez. Donc, euh, qu'est-ce que je peux faire? Ajuster l'écran, configurer la manette, le son, les médailles, le son. Allez, je vais me gourer de touche. Meilleur temps. Charger, sauvegarde, choix du niveau. Crédit. Putain, il y en a des menus, j'arrive pas à voir la fin. Choisir, cinématique. commencer la partie, c'est ce qu'on va faire. Alors alors j'édite cette vidéo car euh, pour des raisons de copyright, j'ai essayé de la sur YouTube une première fois et euh, on m'a euh, carrément bloqué la vidéo avant même qu'elle sorte en me disant qu'elle était euh, la propriété de pâté. Et donc en fait, en fait, je, euh, ce que vous allez, ce qu'on allait voir, c'était la cinématique euh, qui en fait pas vraiment une cinématique, c'est un passage du film Chicken Run. Et, euh, et automatiquement, euh, ça m'a bloqué le droit de de, de, de publier cette vidéo, c'était bloqué dans le monde entier. Donc euh, donc j'ai dû la supprimer Bon après un jour d'upload. Donc c'est super, merci YouTube, merci la protection en carton, et merci surtout les développeurs qui sont pas capables de développer une cinématique euh, sans piquer des morceaux du film. Donc là, c'était carrément un morceau du film, la seule cinématique du jeu. C'est dommage. Donc voilà, on va reprendre le jeu. En fait, j'enregistre sur la durée de cinématique, j'ai pas envie de décaler tous les tous les découpages. Euh, donc voilà. Allez, ça va reprendre dans quelques secondes. C'est parti, on reprend maintenant. Salut Macbeck, il faut absolument qu'on file d'ici. J'ai une nouvelle idée. D'accord Ginger, je t'écoute. J'ai remarqué que certaines parties de la clôture sont rouillées. Je me demande si on ne pourrait pas les couper. Hé, hey, c'est une idée On pourrait utiliser le vieux couteau à beurre de l'une des baraques. Et je suis sûre qu'un si capteurs cassés traîne quelque part. Je pense que si tu me trouves tout ça, je pourrais fabriquer une pince suffisamment coupante pour couper ces fils rouillés. Bonne idée, Macbeth. Je vais chercher tout ça. Oh mais je devrais faire attention aux chiens et nous voici en plein gameplay de Chicken Run où nous incarnons les poules vues du dessus. Alors on a des, un inventaire où c'est qu'on n'y a rien du tout. Euh, on peut sauter des doubles sauts. Je regarde les touches un peu, les touches d'action. Mais pour l'instant, il bah, y a rien à actionner. Oh, euh, <rire> mon avareil. Donc euh, on sort de cette baraque et le but euh, premier de, du jeu, en fait, c'est de se barrer. Euh, donc comme en fait le, le, le, le film d'animation C'est de se, se barrer de cette, euh, cet enclos Alors là il y a le chien qui, euh, qui nous repère Vous voyez dans le petit radar en bas euh, Bon bah pour l'instant il nous a pas trop trop repéré Même si ça sentait un peu le fionfion -fion Et on l'avait dans le viseur euh, Alors hop oh, putain l'enfoiré il a L'enfoiré Casse ah, toi, casse toi, casse toi, casse toi oh, Il est peut-être un, peut un peu con ce chien quand même Parce que je pense qu'il m'avait vu D'ailleurs ouais bah ouais ça sonne quand on, quand on est repéré non non je ne sais pas, je ne sais pas, ça a fait ça a fait bip bip bip je ne sais pas pourquoi alors euh, le but je crois qu'il faut que je récupère des euh, donc comme, comme a dit ma collègue là, il faut que je récupère des trucs comme ce genre de trucs ah putain l'enfoiré de chien il me court après cette fois-ci donc euh, le petit bip c'est bien quand le chien me repère bon il m'a déjà perdu allez casse-toi voilà. Il faut que je retourne en fait voir le, la petite hachette, là, la petite lame qu'il y a au sol. Donc en fait, ça sonne aussi quand je m'approche des objets que euh, j'aimerais bien le prendre. Voilà. Alors, il faut que je coupe le grillage. Il me faut... Euh, sécateur cassé. Je crois qu'il me faut un deuxième instrument. Euh, parce qu'il faut que j'en construise un autre. Oui, il manque la moitié de la lame en fait pour couper le grillage. J'en ai un morceau, mais euh... ouais, non, je vais pas pouvoir l'utiliser normalement. Non. Donc il doit y avoir autre chose quelque part. Je ne sais où. Si c'est pas dehors, c'est peut-être dans les cabanes. On va essayer de rentrer dans les cabanes, mais je crois bien que c'est la cabane d'où je viens. Ouais, donc tu ça ne sert à rien. Ça ici, tu vas avoir besoin de ça ici désolé, Non, désolé, je ne sais pas à quoi, sais ça pas quoi ça sert. Ah non, c'est pas d'où ah, je viens. Je de demander, demander à Madame McBee... Euh, Madame. À McBee, qui est à l'enclos numéro 17. Donc là, je suis dans l'enclos numéro 16, comme on voit, sur le radar. Donc, on va sortir et trouver le 17. Ça doit être marqué. C'est même marqué sur le toit, pour vous dire. Peut-être pour les avions. Peut-être. Bon, c'est pour nous, on le sait bien, mais euh, mais logiquement, c'est un peu con. Euh, de mettre sur le, euh, le toit de l'enclos. Ah, un morceau, là. C'est quoi, ça D'accord, c'est un morceau de carte. Je crois pas que ça va m'aider à couper du barbelé. Donc, 17, on va essayer de rentrer dedans. Voilà, si je peux. Ouais. Ouais. J'ai le sécateur cassé, mais ces chiens sont j dangereux. J'ai le sécateur cassé, oh, ça, je le mais fais ces chiens bien. sont dangereux. Tu es plus, ah, plus courageuse plus que moi. Il ne plus qu'à trouver ce vieux couteau à beurre. Il ah, plus qu'à trouver le vieux regarde couteau où tu mets les pieds à beurre. Ah, attends, regarde euh, les peur. pieds, sois prudente. D'accord. Donc ça, c'est là d'où je viens, en fait. Donc en fait, on est d'accord, c'est ma collègue un, un, peu, euh, un peu intello. Oh putain, et j'atterris où c'est qu'il y a le chien juste à côté de moi. Donc, enclos 16. On va aller dans l'enclos numéro 2. J'arrive pas à rentrer dedans, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir dans cet enclos Oui la musique. Extra frais. récupérer autant de que possible. Appuyez sur rond pour nourrir les poules. Euh ouais. D'accord. Ok. Donc euh, ouais, on, on me lâche dans le jeu là, vas-y. Euh. Est-ce que j'appuie sur toutes les.. Ah oui voilà. Je sais pas. Je nourris les poules. Qu'est-ce qui se passe D'accord, donc je... Ouais, je nourris la poule toujours. Génial. Et c'est quand qu'elles font des œufs les poules Parce que bon... Le but c'est quand même de récupérer des œufs. Ah, un œuf. Un œuf qui arrive, attention. Hop, je suis en dessous, vous avez un œuf. Ouais. Ouais, mais m'en bon, faut 5 bon, quand même. Le temps écoulé. Euh, Est-ce travailler en... équipe alors... Ouais, bah ouais, bah, je vais rejouer le niveau parce que du coup j'ai perdu comme une merde. Donc il faut se dépêcher et donner à fond de, de, de la bouffe aux poules. Allez, mange, mange, mange, mange, mange, mange. Oh, il y a deux oeufs qui sortent, attention. Donc, il y en a un qui arrive par ici. Il y en a un qui arrive euh, par ici. Voilà donc j'en ai eu deux, il me manque trois et il me, reste que moins de la, il me reste moins de la moitié du temps ah il faut peut-être mieux que je me concentre ah je l'ai raté ah non non je l'ai eu je sais plus, je suis perdu dans ce jeu. Euh, non je l'ai eu euh, ça va pas suffire il m'en faut encore un autre et le temps a été écoulé et l'office est éclaté par terre d'ailleurs votre attention, un escadron doit apprendre à travailler en équipe oui non mais ça j'ai compris allez on va se le refaire une dernière fois je sais même pas à quoi ça sert, aussi bien, bien c'est pour ma mission, aussi bien ça ne sert à rien. Donc elle a fait deux œufs. pas en même temps d'ailleurs, un tout petit peu décalé. Hop, j'en ai un, j'en ai deux, et j'en ai trois. Voilà, il manque plus que deux, il me reste la moitié du temps, c'est bon. Il y a même, y a même moyen d'en faire beaucoup plus que ça. Hop, un, encore un œuf. Hop là, vous avez un œuf. allez on va essayer d'en de refaire d'autres. Descends, vite vite vite tes oeufs. <rire> oui je vais, oh non je l'ai raté, j'ai encore, encore échoué. Ouais, je suis vraiment une énorme merde, hein. j'arrive même pas à faire des œufs. Allez, je ne m'avoue pas vaincu. Enfin, un petit peu quoi. <rire> Donc, on va continuer. En espérant que ce soit pas ça qu'il faut que je fasse. On va aller dans le dernier enclos, puis on reviendra dans l'autre si jamais. C'est incroyable, j'arrivais pas, à... pas à finir le niveau. En plus, je disais ouais et tout, j'en ai largement assez, en fait, pas du tout. Et, euh, et en fait, je viens de quitter la partie en revenant dans l'enclos. Euh, donc, je vais reprendre la partie. Voilà. <rire> et donc, euh, voilà. Donc, je pense que je suis obligé de récupérer euh, le truc dans l'enclos des poules. Par contre, bon, il y a le chien. Ouf, ouf, ouf. J'aimerais bien me barrer, quand même. C'est pas que ça me fait plaisir d'être ici, mais... Mais pas trop, quoi. Hop. Oh, et en plus, il me repère à 10 km. Pourquoi il, il est tout le temps là alors, foiré. forêt tiens, ah bah ben ça va. Il... <rire> je me suis dit, je pas à le courser, aussi bien il va me... Il va me... Il va m'avoir, alors là, j'ai récupéré une sorte de... Mu... Ah, des munitions, d'accord. D'accord, donc je peux jeter des munitions. Euh, sur le chien, par exemple. Je sais pas comment faire, mais... Euh... <rire> je vais pas tenter le diable. Voilà. Allez Donc je ne sais euh, toujours pas, voilà j'ai récupéré des, des choux En fait je savais pas que je pouvais les récupérer mais maintenant je le sais Sauf qu'au final j'ai toujours pas fait ma mission quand même J'ai toujours pas fini Cette satanée mission Alors Je me fais encore repérer, pourquoi c'est rouge Il a personne autour de moi D'accord grogne et tout, comme s'il y avait le chien, alors qu'il n'était pas là. Eh, bizarrement, il est là maintenant. Et il me repère de plus en plus. Il me repère de plus en plus loin, même, même en me voyant pas dans son visage. Ou alors, c'est un bug, j'en sais rien. Il me repère assez rapidement. Et il est encore là. Ah, voilà, je suis rentré dans le 16. Ah, mais il était là, le morceau de couteau. Donc, voilà, on va pouvoir retourner euh, la carte je m'en fous euh, on va pouvoir retourner à l'autre enclos et euh, et pouvoir euh, de rassembler les deux alors où c'est qu'il est, qu est on va retourner au euh, pas au 17 euh, si je sais plus je sais plus si c'est le 17 oui oui, j'ai le 17. Voilà, j'ai réussi à éviter les, voilà, à éviter les chiens et à trouver l'autre lame, tu lame dont tu avais besoin. Oh, bon, génial, je l'ai trouvé un peu par hasard quand même. Elle est le C'est sur le bouton que j'ai trouvé 90 degrés, et juste ajouter le serrage. D'accord, donc elle fait des trucs, mais en fait, elle fait rien. Elle est belle, j'espère qu'elle sera solide. Oui, on s'en fout un peu qu'elle soit belle. Voilà, donc on va pouvoir se barrer en coupant la clôture. T inquiète pas. Maintenant, je vais devoir traverser la clôture pour euh, récupérer le matériel pour notre prochaine tentative, tentative d'évasion. Donc elle essaye de s'évader pour récupérer du matériel compliqué. pour s'évader. Si nous nous Moi, j'aurais coupé la clôture pas. et je oui, me serais barré sentir. par un côté je pense nous qui nous me permet de nous me barrer. Nous déguiser en Madame Twiggy. Parce que si elle arrive ça à passer par, pas par la clôture, bien. ça veut dire que tout le monde peut passer par la clôture. Une fois que tu as passé la clôture, tu te barres. Je ne comprends pas pourquoi pas elle veut chercher du matériel qui va arriver. lui permettre Et de se des barrer. Des Alors qu'elle peut très bien dents, couper la clôture, c'est ce qu'elle doit faire d'ailleurs. Elle prépare un plan, un maléfique. Prépare un plan un maléfique. Si j'étais toi, toi, serais voir derrière la, la ferme. ferme. Okay. Et bien on va aller voir derrière la ferme. Je nous dire, nique la logique quoi, tu es derrière la ferme, c'est que tu n'as plus un Surtout si tu as coupé le barbelé. D'accord. le grillage quoi. Je mènerai tout là-bas, occupe-toi de lui expliquer le plan.